Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo customisation de chaussures. Je suis pas hyper sûre de ce que je vais faire, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Je vais vous montrer un peu ce à quoi j'ai pensé et on va se lancer dans l'aventure ensemble. Alors les chaussures en question c'est celle-ci. Alors c'est des chaussures assez basiques, euh, des petites bottines en cuir. Alors mon problème c'est que les chaussures euh, j'aime beaucoup, je trouve ça hyper joli dans un look. Mais j'en ai très peu parce que j'ai des standards de confort qui font que je trouve pas beaucoup de chaussures euh, qui me vont. En gros, j'ai besoin qu'il y ait vraiment de la place pour mes doigts de pied. On va commencer par juste customiser des chaussures comme ça. Et l'idée, c'est que la customisation, elle soit amovible pour pouvoir euh, avoir plusieurs looks, plusieurs styles avec une même paire de chaussures. Et donc, la première chose que je voulais customiser, c'est euh, le rebord. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu un petit problème avec ces chaussures. C'est que les accroches là pour les lacets, eh ben, j'ai le lacet de l'autre chaussure qui est venu s'accrocher comme ça. Ce qui fait qu'en marchant, bah, j'avais les deux pieds qui se sont accrochés et je me suis explosé la figure, peut-être la première, euh, en marchant. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour l'instant ce que je fais c'est que je porte des grosses chaussettes que je retrousse autour de la chaussure mais j'aimerais bien faire un petit peu mieux donc on va commencer par faire un rebord alors comme je le veux amovible comme ça chaque jour on peut mettre une nouvelle couleur un nouveau tissu suivant l'effet qu'on veut et bien la question c'est avec quoi on l'accroche et euh, du coup au début je pensais mettre des boutons de pression mais en fait j'ai peur que ce soit un petit peu épais et que ce soit gênant à l'intérieur euh, du coup j'ai acheté du scratch mais le scratch ça va être assez dur à coudre vu qu'on est dans du cuir qui est quand même un euh, un peu épais et que j'ai jamais cousu de cuir de ma vie donc euh, on va bien voir ce que ça donne mais je pense que je vais opter pour le pour le scratch on va commencer par faire un petit essai avec un tissu que je m'en fiche euh, pour euh, voir déjà la forme que, que ça prendrait Maintenant que ça, c'est bon, il va falloir s'atteler au point qui me fait un peu peur, c'est-à-dire essayer de coudre du scratch sur du cuir. Donc je vais mettre une bande à l'intérieur et une bande à l'extérieur pour que ça tienne bien de tous les côtés. Mais je vais reprendre ça plus tard parce que là, mes chats sont en train de manger le fil de la machine à coudre que je n'ai pas rangé. Bon, alors, j'ai le scratch. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu l'action, mais Chewbacca vient de me voler un morceau de scratch. Donc j'ai pris mes grosses aiguilles que j'ai jamais utilisées, et puis un dé à coudre. J'ai jamais utilisé de dé à coudre de ma vie, mais euh, je pense que là, ce sera la bonne occasion, parce que ça va être un peu dur à piquer. Mais j'en peux plus Bon, on va commencer par l'extérieur. Allez, hop, il faut se lancer pas s'il si faut prendre une grosse grosse aiguille ou enfin, une costaud quoi mais il faut que ça traverse quand même ah, si ça ressort un peu de l'autre côté bon Et eh ben on n'est pas couché hein <rire> au secours Et eh ben on a notre premier trou qui est percé je pense que je vais en avoir pour un bout de temps s'il faut coudre les deux côtés à ce rythme là Peu marre c'est la deuxième soirée cuite dessus je pensais pas que ça prendrait autant de temps d'habitude la couture à la main c'est le truc qui me détend le soir mais en fait comme chaque point est un effort euh, j'ai l'impression que je vais m'enfoncer l'aiguille à chaque point parce qu'on voit pas trop où est ce qu'on pique mais au moins j'aurais utilisé un dé pour la première fois de ma vie je pensais qu'il y avait que les grands mères qui utilisaient ça là j'ai fait que le premier bord hier soir j'ai le deuxième bord à faire puis après, et puis après j'ai l'intérieur et puis j'ai une autre chaussure je sais pas quand est ce que je vais finir ça du tout Je pensais que c'était un petit projet couture rapide. Un des intérêts de la visio, c'est quand même qu'on euh, peut faire de la couture pendant une conférence, euh, ce qui est quand même assez pratique. Euh, donc là, en deux heures, j'ai pu faire euh, euh, le scratch du haut et puis euh, commencer. J'ai fait la moitié du scratch de l'intérieur. Donc celui-là, il est posé sur l'autre chaussure et il euh, faudra que je pose aussi l'intérieur. Donc ça avance doucement parce que ouais, deux heures pour tout ça, c'est quand même. En tout cas, euh, moi je sais que faire quelque chose de mes mains ça m'aide à me rester concentré. Euh, donc du coup, c'est parfait d'avoir un petit peu de couture à faire. Surtout qu'en plus, la conférence m'a un peu énervée. Euh, du coup, comme les coutures sont un peu dures, ça permet de décharger un peu son agressivité. Comme vous pouvez voir, ça y est, euh, j'ai terminé. Bon, j'avais pas le fil de la bonne couleur, hein, ça c'est ma spécialité. Euh, pour euh, le bas, je suis quand même allé en chercher parce que c'est quand même plus joli. Euh, donc il y a aussi un scratch à l'intérieur Je me suis pas blessée, tout va bien euh, Donc du coup on va passer à la partie couture euh, Je vais vous montrer euh, les tissus sur lesquels j'hésite Donc j'ai fait le tour de mes tiroirs Et donc moi bon, j'ai pris un noir pour faire les doublures Ça je vais en faire forcément une, c'est euh, une fausse fourrure euh, bleue J'avais trop envie d'avoir des chaussures avec de la moumoute comme ça et dans le même genre j'ai trouvé ça c'est un accessoire d'un vieil arbre à chat et mes chats préféraient 100 donc du coup ils ne s'en sont jamais servis donc la fourrure est encore plus fournie je vais voir ce que ça donne donc il y a ce tissu là qui est un velours marron avec des petits champignons dorés alors vous allez penser que j'adore le léopard mais en fait j'en porte quasiment jamais mais <rire> j'ai un faux cuir comme ça, léopard doré alors il, est... il paraît vachement brillant à la caméra mais il est quand même un peu plus soft que ça. Et après, je voulais aussi faire une version un peu euh, plus légère. Parce que là, ça fait quand même très hiver. Euh, donc euh, plus pour printemps-été. Et je voulais tenter euh, quelque chose un peu euh, dans un tissu genre dentelle. J'ai trouvé celui-là. Donc il fait un peu trop brillant du coup. Mais euh, astuce, si vous n'avez pas de poids. <rire> comme les vrais couturiers et couturières. Les boîtes de conserve, vous les bocaux, ça marche très bien aussi. Ou les poids de musculation, enfin, en fonction de ce que vous avez à la maison, quoi. l'instant de vérité je ferai les autres plus tard parce que là j'ai de la moumoute partout j'en peux plus du bruit de la machine <rire> Hop. alors en tout cas ça moumoute bien on a de la moumoute hein. On voulait de la moumoute on a de la moumoute en tout cas la forme fonctionne la tâche fonctionne donc avec les autres tissus, je pense que ce sera plus portable, on va voir. Non, faut voir, euh, change, il faut voir, des fois, ça c'est avec la tenue qu'il faut voir. J'ai un peu l'impression d'avoir des bottes du Père Noël, mais... Non, euh, c'est un style, c'est un style. Il faut, faut trouver lequel, quoi. Bon, je vais ranger tout ça pour ce soir, et puis euh, je ferai les autres tissus plus tard. Ça devrait faire des chaussures un peu moins mastoc. Là, c'est vrai que bah, c'est de la bonne chaussure d'hiver, quoi. Hein. Là, je reviens. Euh, j'ai marché une heure et demie euh, avec mes chaussures. Et du coup, euh, j'ai vérifié que c'était bien confortable et qu'il n'y avait pas de gêne euh, quand, euh, quand on marche. Et donc, euh, ça, c'est un test réussi. Euh, par contre, il euh, y a quand même quelque chose qui me dérange euh, sur euh, celle-ci et puis sur les autres. C'est que de profil encore, ça va. Mais c'est pas hyper proche euh, de, de la chaussure originale. Du coup, ça fait un, un, un petit paquet comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment l'effet. Euh, tu sais, quand t'as quelqu'un qui vient de voir, qui sait pas que tu fais de la couture et qui te dit Ah, oh, tu l'as fait toi-même euh, C'est un peu vexant. <rire> même si c'est vrai. Euh, donc du coup, je pense que je vais reprendre ça alors soit à la main, soit euh, à la machine. Je vais voir, mais euh, pour que ce soit vraiment euh, au plus proche. Et euh, du coup, sur les prochains, je ferai, je ferai plus attention. Comme ça, ce sera quand même vachement plus joli. One eternity later. ce projet, euh, j'en pouvais plus, je pensais que ce serait un projet euh, rapide et que je pourrais passer à tout ce que j'ai en tête euh, pour la suite et en fait ça m'a pris des plombes, euh, je vais être en retard sur euh, la publication de la vidéo parce que je me suis promis cette année euh, d'être plus régulière et de me fixer un peu plus déchéances. pas pour me mettre la pression mais plus pour euh, m'obliger un peu à finir les projets couture que j'ai commencé parce que j'ai un peu tendance à, à en commencer plein d'un coup et à oublier de finir. Et c'est assez agréable finalement de finir les choses. Typiquement, ça c'est un projet que j'aurais abandonné depuis longtemps si j'avais pas eu euh, une vidéo derrière euh, qui sortait. Et je suis quand même contente de l'avoir fini, même si c'est pas aussi joli que ce que j'avais imaginé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si euh, vous c'est des trucs que vous porteriez ou si vous pensez que ça fait vraiment euh, vu que c'est du fait maison. Et voilà, likez la vidéo, commentez, partagez et euh, on se retrouve euh, très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement dans deux semaines que j'ai décidé de publier euh, le premier mercredi du mois et le troisième mercredi du mois. Mais en même temps, j'ai décidé aussi de pas me stresser si jamais euh, j'ai pas fini et de pas me coucher plus tard pour ça, pour pas que ça empiète sur mon efficacité euh, dans ma rédaction de thèse. Du coup, les deux objectifs euh, sont pas toujours compatibles. Donc euh, voilà, des fois il y a des retards. Mais comme il n'y a que moi qui attends mes vidéos euh, à l'heure. Euh, je pense que c'est pas très très grave, <rire> en tout cas on se retrouve normalement dans deux semaines. Et moi je vais commencer un projet que je recule un peu parce qu'il me fait un peu peur, mais, mais en même temps j'ai très envie de le faire, c'est un projet de combi short. Et du coup abonnez-vous si jamais vous avez envie d'être au courant de mes péripéties là-dessus.